Cette histoire de karma, on sait tous ce que c'est. Ça nous est tous arrivé, de trahir pendant toute une partie, en tant que survivant ou en tant que tueur, et d'avoir vu, à la fin, les yeux plus gros que le ventre. Auquel cas, on arrive dans la dernière ligne droite et la situation dérape. Un conseil, lorsque tout s'est bien déroulé pendant la partie, eh bien, quittez la zone, quittez l'endroit, rejoignez le lobby. Si vous avez quelque chose à dire à la fin, attendez que tout le monde sorte. En tout cas, ne traînez pas. Ça m'énerve. Pourquoi cette map là Sans deck. Hein. Ah, tu sais quoi Je vais tout casser là. Je vais tout casser, là. loops là. On va vraiment faire du basique, hein. simple. Quelle horreur, là. On va casser tous les loups, hein. oh, là. là Il est en haut, ok. Bah, merci. Bravo J'ai envie de dire... Euh, GG. Elle m'énerve, cette map, elle m'énerve. Franchement elle me fatigue cette map hein, en... en piégeur c'est l'horreur Il va descendre, il va pas faire tomber la palette, il va faire le tour deux fois Si oh, ok Oh il m'a mine très bien là oh. Franchement ça vaut pas le coup que tu fasses tomber la palette hein. Oh si le mind! Quelle horreur! Mais GG à lui! Ah, j'ai horreur! Oh, moi j'ai tellement. Oh, ya, yeah, ya! Yeah. Il s'est mis sur le côté! Ah, oh, mais quel beau gosse, David! Quel beau gosse! Vas-y. Vas-y, reviens. On va faire le tour. Ah, mais quel beau gosse! Oh! Je vais tellement savouer quand... Si un jour je t'accroche. Les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Palette, regardez toutes les palettes qu'il y a, palette. Non, il a... <rire> il y a des chances à ce qu'il fasse tout. Il y a des chances à ce qu'il fasse tout comme ça en fait. Il y a un nombre de palettes ici. Il va tout casser, il sait, il va tout casser. Bon, l'avantage, c'est que les pièges se, se, se réouvrent. Pour moi, assez intéressant. Il y a quand même un milliard de pièges ici. Milliard de palettes, pardon. Dead Hard, quelle incroyabilité. Voilà. Regardez, regardez comment il détruit tout. Regardez, regardez Oh là là Ce move, mais. Ce move, il est d'une dinguerie. Voilà. Ça, c'est pour. Euh... <rire> ouais. et je l'ai vu. Je l'ai vu sa la casquette. Il va passer, il va passer. Palette. On va le poser là et on va remonter par ici. Ok. Et s'il vient en face de nous... Dis-moi que tu as découvert ah, Non, t'es pas découvert Ok. C'était drôle. Mais c'était marrant, c'était marrant. Franchement. <rire> ok. Ah, c'est ça, hein. T'as raison. J'espère que ce piège va se réouvrir. Je pense qu'il a un deadard. On va le faire soi-même, on va pas faire le tour. Comme ça, il va changer d'endroit. Les yeux, les yeux. Il va descendre. C'est bon ça? Oh là là! <rire> les yeux! <rire> Ah, c'est David. Ils vont finir tous les moteurs. Euh... Je vais te saler. <rire> Mais la partie est trop drôle. Oh non! Oh, ah yeah. ouais. Ça m'énerve. Allez, hop là. Ça c'est calos. Ils vont finir tous les moteurs, tout ça. Oh là là, quel dinguerie ce truc. Ils mentent tous. <rire> je sais pas où est le dernier, je sais pas. Je sais pas du tout où est le dernier. Mais ben non, c'est David, il a tout utilisé, tout dépensé, tout. Tout oh, Non Et Ils vont tout finir, ils vont tout finir là, absolument tout. Quoi Ok ça c'est ok, c'est ok. Oh là là. Oh. Non mais quand il vous arrive ça... Sans deck, quand il vous arrive ça, quand Au millimètre près. Le gars il peut se glisser à côté, ok. Aha! Ah Ah c'est ça. Ben ça fait plaisir hein. Ça ça fait plaisir. Pas les yeux, pas les yeux. On va en face. On va l'emmener là. Hein. En se disant ok. Ils vont ouvrir. On pose là. On va tenter un coup de poker. Sachant qu'ils vont partir à 4. Hein. Genre là maintenant. <rire> Ah il tente Ok J'ai pas compris ce que tu tentes là Ouais non mais c'est bien c'est bien hein. Ok Mais du coup euh. Bah ouais. Ok. Et le mec il va mourir comme un comme un nul. Le <rire> mec il va juste mourir comme un nul. Voilà. Ah, il peut se libérer hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle euh, le karma. À cause d'un taunt, hein. Il a fait un taunt. Il a fait un taunt. Juste, il a voulu. Euh, juste faire quoi Il a juste voulu. Me hit avec deux fronts. Il a juste voulu faire ça. Les enfants. Ça nous est arrivé à tous. Vraiment. Ce genre de choses, ça nous est arrivé absolument à tous. Et il a même pas attendu. Il a même pas attendu. Non, non, il voulait juste me tente. Il voulait juste me tente avec deux fronts. Enfin, il a réussi. Il a condamné tout le monde.